En plus t'as ton Oh le headshot incroyable Allez, on va Mon ami shit Allo, Logitech France. Nique ta mère, pute, nique. Pute. Bien joué. <rire> De pute, je baisse ta. Ah. T'es chaud. <rire> <rire> <rire> c'est <rire> le oh c'est le meilleur Oh je t'aime mec Y'a y a moins de vues en ce moment sur Warzone Ouais Oh putain ah non, je fais Ah oh, ta mère la grosse pute pardon Non non surely there's someone Ta grand-mère la pute chinoise Oh, desk, les actions. je vais pouvoir récupérer mon arme. Il y a deux teams, il y a deux teams, oh, il y a deux Sérieux, arrêtez C'est bon. Non, C'est bon, non, c'est bon, non. se réapparaissent ou pas. Vas-y, Je vais prendre le monde oh, gars, ils son bord derrière là, bah, va-t'en. Euh, Vas-y, banique ta merde j'ai trop peur. Ah, mais on a le coup de... Oh my god. Trop fort. Je suis tombé sur des gens. Oh, fuck off, you ah, mais you celui que je... Ouais. J'ai pris possible cible. Putain, oh, oh, bâtard, fils de... The... Que je me crois si je te dis que j'ai même pas là Fucking dickhead! Ils arrivent pas. Putain Waouh, ils sont énervés. En fait, il y avait une team. Le mec, il était sur un toit allongé. Il a un crossbow. Il y a un parachute, quoi? Tu le vois, toi? rien fait? Ta grand-mère! Ah, il vient vers nous. Ah, Vas-y je vais la refaire parce que j'ai tranquille à cause de toi là. Ah il est bon lui ouais, Ah il <rire> <rire> You fucking joking Eh ta gueule le gosse. Faze. Quoi t'as. 8 ans pour vouloir rentrer chez FaZe Skell Sky m'a parlé d'une tradition. Une tradition à la con. Ouais. Et tu vois, ta mère, et ta mère, et ta mère, et ta mère, et ta mère, et, et, et j'ai juré, et Sky, si tu m'entends, Eh vraiment, va te faire voir, va, va te faire cuire un oeuf, mais d'où tu fais ça en fait D'où D'où genre C'est pas ton maïsée, c'est pas Je sais Ta mère la fuite Ta mère la pute Ah <rire> <'est, c> <rire> <'est>... oh, mais <rire> Ah ça que b. Elle Mec je suis trop nul. Ah Aïe yeah, yeah, ça t'a mis, je vais prendre. Oh putain ah, mec de... c'est tellement craché sur l'écran. C'est beau cette langue. Ah le show. Eh il t'a mère. Big dick I know bro Toi qui m'a sonné dessus niqué vos merdes. les non. gros mais... C'est par derrière ouais. C'est ce que tu kiffes là J'ai pas compris Viens oh. toucher les faut sur toi Ah mais ils sont chauds tes fils de pute Pour papoter ou quoi il y a personne J'adore la merde. Ah je vais revenir, va tard va. bon chien ça. Je Mange ma bite T'as des gars sur quoi y a un samedi Et on le de la toux Oh nique ta race. Y'a un <laughs> oh, shut the fuck up! <laughs> <laughs>